Et bonjour à tous, c'est les les je amis. Euh, et c'est Zojojo, c'est-ce c'est sur Mario 464 64 Il me fait une romba qui s'appelle Mario 464 et Hérulfield Field. C'est une romba qui a spécifé les eldon d'hors du aujourd'hui ouais, ça passe R et voilà Field. Bon c'est parti pour une course C'est marquant un vrai sway, c'est pas bon je peux comment recommencer à l'écart si c'est un stream. <rire> trop Et... ouf ouais je prends tout bon marmour ah génial il... génial je fais non ce que je veux dire génial bon après comme ça c'est génial il est et la musique de Zeddaq, hein. Oh, yeah. oh. Hey, we go Hey, we go Dégage, Wario What What C'est pas ça, il y un Ah ouais, c'est pas normal. C'est le château ruines là-bas. Oh, Uji, Uji Duos ouais la musique elle est déchue c'est vrai c'est une pièce oh putain pas mieux du... hey, mais d'accord quoi je suis vas-y what mais je suis pas au premier là il y a, il y a la bague, là what mon fuck c'est ah, je suis le premier <rire> Oui bah, maintenant c'est hein. pas ça si Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que de Ça fait pas... Je ah oui, c'est avec l'instru de Marine Caire qui fait une Putain, je vous emmerde J'ai eu quoi une carte basse là Je crois que j'ai joué pas Regarde, je suis premier, toi tu es devant moi, mais je suis premier. Vas-y, j'étais dans le mur en vrai. Je peux que je jeu, tu au jeu, tu peux peux Je suis promis, allez, bing J'ai failli me faire shooter dedans. J'ai failli me faire dépasser à euh, la dernière seconde, à la dernière minute, ça bah. dernière seconde, pour Ouais, si je suis quatrième, je m'en fous. C'est dur en même temps. Non, on va pas le refaire du coup, bah, on va quitter. On va faire un TAM TRIOLE, alors on va voir si je vais dévoqué mon musco Moi je veux que ça va faire un consagré quoi donc ça, rien hein. J'ai dit qu'on allait faire du thème TRIOLE mais euh... Un petit un petit coup, un petit coup, un petit course Non, juste. Préparation je pense Bon bah, c'était juste une petite vidéo. On va faire une petite prière pour voir ce qui se passe. Le truc est trop pitch, il pareil. Bon, je regarde s'il n'y a pas de nouvelles courses quand même. J'ai un peu de sens Comment Si je fais ça. Ça va planter. Ah d'accord. Ah non, c'est le... donc la même course. D'accord, on va. Eh ben écoutez, euh, on va ça. <rire> Bon du coup je vais ah, m'arrêter là, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ce que vous voulez après, ciao les amis, ciao